Que vous soyez débutant ou expert en programmation objet, vous allez adorer ce MOOC car il va vous forcer à penser différemment l'objet. Je suis Stéphane Ducasse et avec Luc Fabresse et Damien Cassou, nous allons vous présenter un MOOC sur Pharo. Qu'est-ce que c'est que Pharo Pharo, c'est un langage dynamique pur qui va vous offrir une expérience unique de développement avec lequel vous allez être en constante interaction avec des objets vivants. Pharo est un langage et un environnement open source inspiré de Smalltalk. Il est fun à programmer, élégant et très productif. Alors pourquoi j'ai dit que Faro est élégant Mais En fait c'est très simple, sa syntaxe complète, et j'insiste sur le complète, tient sur une seule carte postale, et son modèle objet en 4 lignes. De plus, Faro et son environnement sont écrits dans Faro lui-même, à base exclusivement d'objets et de messages. Donc tout cela rend Faro très simple à apprendre, et une fois que vous avez compris la syntaxe, vous allez avoir accès à l'ensemble du monde Faro puisqu'il est écrit dans lui-même. C'est pourquoi Faro d'ailleurs est utilisé dans une trentaine d'universités dans le monde, pour apprendre la programmation objet. Dans ce MOOC, vous allez découvrir que Pharo est fun. En fait, en programmant en Pharo, vous êtes immergé dans un monde d'objets vivants. A chaque fois que le programmeur modifie son code, l'animation 3D change et il peut voir directement le résultat de son programme. En Pharo, le programmeur modifie sans cesse en live des objets. Ces objets peuvent représenter des applications web, du graphisme en 2D, en 3D, du réseau, voire même du code lui-même. En fait, vous verrez que en Pharo, tout est objet. Dans ce MOOC, vous allez découvrir que Pharo est aussi un langage puissant Très productif et utilisé euh, en entreprise. Et d'ailleurs, vous pouvez découvrir quelques-unes des succès stories sur son site web. Dans ce MOOC, nous présenterons aussi la pile web de Faro et comment cette pile révolutionne la façon de concevoir des applications web. D'ici la fin de ce MOOC, vous déployerez une application web écrite complètement en Pharo. Au-delà de ça, nous revisiterons des concepts fondamentaux de la programmation en illustrant comment Faro les utilise nous allons présenter des heuristiques et des design patterns pour mieux concevoir une application objet. Ces concepts sont applicables dans n'importe quel langage objet au-delà de Pharo. En plus, vous aurez accès à de nombreuses ressources comme le livre Pharo par l'exemple qui est disponible sur le site de Pharo. Pour les plus confirmés, ce MOOC vous apportera une nouvelle vision sur des concepts fondamentaux de la programmation objet que sont la liaison tardive et le polymorphisme. A travers ce MOOC, venez découvrir ou redécouvrir la programmation objet dans un monde différent qu'est celui de Pharo.